Bonjour les amours, bah écoutez, j'arrive en ce jour dans la joie en fait de venir faire une petite vidéo euh, pour vous informer que Telegram c'est terminé. Et oui, après Facebook, c'est maintenant Telegram. Donc là, je suis en joie d'être sur mon balcon au soleil et de vous dire que bah oui, parce qu'on est pisté. Donc en fait, Telegram, enfin euh, Facebook, c'était les US et au vu de la guerre mondiale qui arrive et de la, du traçage des opinions euh, des complotistes que nous sommes. Euh, J'ai senti en fait vraiment une énergie complètement différente sur ce média, c'est grâce à ma supraconscience, euh, par rapport à ce qu'il était avant cette guerre. Donc, euh, bah, je suis partie une première fois, euh, donc en 2021, je suis revenue... Euh, non, je suis partie en 2020, 2018, euh, je suis revenue plusieurs fois. Et là, bon, je suis vraiment partie de façon définitive parce que j'ai bien compris euh, les dangers d'ailleurs, la fois précédente, c'est quand j'ai vu ce qui se passait en Australie, de comment ils retrouvaient en fait les gens euh, à travers les publications Facebook. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait, une, si vous voulez, une censure qui, qui était vraiment en train de s'amplifier, je me suis dit, allez, c'est bon, je pars de là, ça devient dangereux. Et puis après, ben, je n'ai pas, pas eu Internet pendant des mois. Euh, et donc je me suis dit bah, je reviens sur Facebook parce que c'est quand même un moyen dans ma mémoire de connaître et de créer une communauté avec rapidité et puis euh, en finalité bah, la vie m'a dit de façon très nette, j'ai vraiment senti que j'avais beaucoup de difficultés à créer cette communauté <rire> c'est amusant d'entendre ici les... euh, donc, euh, un chien pleurer A savoir que je suis dans un corps de ferme ici, je vous invite à voir et donc ici, bah vous avez par exemple Monsieur Happy, je ne sais pas si ça sera dans le cadre, puisque c'est à l'envers, euh, qui est là. Et ouais, il a bien grandi. Hein. Monsieur Happy, euh, bah il a quatre, plus de 4 mois maintenant. Et puis donc voilà, je suis dans un paradis. Je suis vraiment en joie euh, d'être arrivée euh, ici. Et je crois que la vie est en train de me réorienter dans mes priorités, parce que là, je viens d'avoir un souci avec mon PC, qui ne voulait plus s'allumer le jour euh, où j'avais ce rendez-vous de ce salon du 19 mars, veille de l'équinoxe, et de ce nouveau cycle du calendrier spirituel, euh, où en fait on part ensemble, là, à 4-5, il y a, a quelqu'un qui réfléchit, euh, même s'il y avait 9 places disponibles, moi je suis comment la vie s'organise, d'ailleurs si à l'occasion vous avez envie de rejoindre cette initiative, écrivez-moi en privé. Et, euh, et donc en fait euh, voilà, puisqu'il y, y a de la place <rire> et oui donc je disais le PC, écran noir, un petit trait blanc, et je dis non mais attends, pas le jour où j'ai mes rendez-vous quand même, c'est pas possible. J'ai éteint, rallumé, éteint, rallumé plein de fois jusqu'à sélectionner le F2 que je voyais inscrit à l'écran. Euh, là j'ai eu accès à un système euh, d'information euh, complètement inconnu en plus en anglais. J'ai juste eu le réflexe de faire restaurer les paramètres par défaut, et là... J'ai pu faire mon salon, c'est parti, c'était bon. J'ai eu internet le 20, le 19, le 20, le 21 et aujourd'hui le 22, bingo, je ne l'ai plus à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors quand c'est comme ça, moi je me laisse complètement porter par mon intuition. J'adore cette façon de fonctionner d'aspi, hein, puisque je suis dans la catégorie ici euh, <rire> où je raconte ma vie d'aspi. Et euh, donc aspi, si tu ignores ce que c'est, c'est un, un diminutif qui pour moi, dans multisens, c'est l'AS. Donc l'unité de la pie, qui a le blanc et le noir, et qui est vraiment l'animal qui nous parle de, de la chance, euh, qui aime ce qui brille, euh, enfin voilà. Et, euh, et en fait, sinon dans le langage courant populaire, euh, Aspie c'est un diminutif et un petit surnom pour les Asperger. Alors qui sont les Asperger euh, bah, C'est en fait des gens, c'est un monsieur qui s'appelait Asperger qui aurait reconnu une forme d'autisme, où euh, en fait, au départ, quand ça a été identifié, on mettait carrément les gens institutions euh, euh, fermées, hein, euh, parce que difficulté d'accès au langage, ou alors très tard, euh, des enfants qui sont dans leur bulle, qui sont dans leur monde, qui n'aiment pas le contact, qui n'aiment pas le toucher, qui sont dans l'incapacité de mentir, euh, portés par des valeurs intérieures bien majeures à celles du monde extérieur ce qui fait qu'ils sont dans leur, euh, dans leur univers intérieur euh, et euh, une extrême sensibilité, donc gr grande capacité d'empathie, de télépathie donc ça correspondrait à deux naissances, à trois naissances euh, pour 10 000 au moment de mon arrivée sur Terre dans les années 70 je ne sais pas quel serait le pourcentage aujourd'hui mais en tout cas j'ai fait voilà, une petite enquête parce que mon âme, euh, ma conscience m'a guidée vers cette réalité d'accepter en fait cette dynamique atypique euh, qui m'aura causé en effet bien des soucis d'adaptation hein, dans ce monde fou allié, euh, puisqu'en finalité c'est une catégorie d'êtres connectés à leur âme, à leur conscience, à leur supraconscience, qui sont diagnostiqués comme inadaptés, et donc comme handicapés, et, euh, et aujourd'hui ça permet de repérer, je dirais, les enfants du Nouveau Monde. On va dire les choses de façon très claire, très nette, qui sont encore vivants et vibrants, euh, dans une intégrité d'écouter la nécessité d'être dans la justesse de la justice, euh, et qui donc en fait euh, ben, sont encore des, sont des humains d'une ADN euh, créatrice de vie, euh, puis, et connectés donc, euh, à leur âme. Ce qui fait que, en effet, euh, leur monde intérieur est plus riche que le monde extérieur. Et ce besoin de vérité, il est très simple. Moi, je vous le parle en tant qu'aspi, <rire> puisque j'ai été diagnostiquée et j'ai fait des tests voilà, pour valider ce diagnostic sociétal, mais je n'ai pas la en adulte handicapée, je l'ai refusé, j'ai refusé de faire les démarches, puisque déjà ça a été reconnu tard, et puis je n'ai pas du tout envie de recevoir de l'argent de l'État, qui va me stigmatiser et m'enfermer dans une case. Euh, je souhaite euh, assumer euh, avec fierté euh, la différence de qui je suis, même si bien sûr il est évident que par exemple, voilà, Paf, j'ai une voiture sans permis, car il m'a été impossible de passer le permis. Euh, j'aurais pu, mais euh, c'était euh, assez compliqué, en toute simplicité, parce qu'avec mes capacités d'empathie, je ressentais les gens derrière, les gens devant, les gens sur les côtés, je ressens leurs pensées, leurs émotions, et ça venait m'embrouiller dans, dans mon apprentissage, euh, où en fait, euh, ben, j'ai appris en même temps le code et la conduite, parce que, évidemment je me suis inscrite à un âge avancé, si j'avais fait ça à 20 ans, je suis sûr que j'aurais le permis, mais étant donné que je l'ai fait à l'âge de... Plus de 36 ans après bien des années dans, dans, une, dans, une, dans un objectif de, de réussir à me financer le permis en sachant que j'étais en région parisienne pendant des années, j'en avais pas besoin, j'avais pas le temps en tant que quatre commerciale. Hein, je suis partie à 19 ans de chez mes parents, de 19 à 29 ans, j'avais pas le temps. Et puis après, je suis devenue maman, je suis allée à Dijon, l'une des villes les plus les mieux desservies de France au niveau des transports en commun. D'ailleurs, j'ai appris que le centre-ville n'a même plus maintenant les voitures ne passent plus par le centre-ville. Euh, ils ont installé un tramway, mais donc j'ai tenté euh, d'obtenir des financements euh, pour me payer le permis, j'ai pas réussi. Et euh, donc la vie s'est organisée, j'ai quand même réussi donc à m'inscrire euh, en sachant qu'à l'époque j'étais donc bénéficiaire du copain Rémi j'ai que' ben c'est là que j'ai commencé à découvrir vraiment mon atypisme. Ah bon, C'était en parallèle aussi avec mon désir de reconversion, où dans une première vie commerciale, voyez, mon expression était assez fluide, et il n'y paraît pas, mais l'âge que 19 ans, je ne parlais pas. <rire> j'étais quelqu'un de très dans l'observation, l'écoute. Si j'étais à l'aise avec quelqu'un que j'aimais, je pouvais avoir cette expression où je prends toute la place, euh, en laissant la place à mon interlocuteur, à mon ami. Mais euh, sinon, la plupart du temps... Euh, je laissais la place à tout le monde et moi j'étais vraiment entre le papier et le mur, hein, dans la discrétion la plus totale. Au moment où je dis ça, je vois un joli papillon euh, voilà, qui vient de passer. Euh, donc le papillon s'est voilà, développé dans l'assurance grâce à un métier atypique hein, en tant que j'ai été poussée dans cette direction mais c'est vraiment mon âme, hein, parce que dans mon humanité j'aurais jamais pensé à devenir commerciale moi qui ne disais pas un mot comment cela pouvait se faire euh, donc je vous, enfin voilà et donc vous pouvez reconnaître d'ailleurs une des caractéristiques de l'asperger enfin de l'aspi, la, comme ils disent c'est je pars avec un objectif je me laisse complètement porter par mon monde intérieur j'ai un objectif autre que celui de l'instant de la vidéo qui était celui de dire que ben, voilà, je sors du réseau, du réseau télégramme, donc vous ne me trouverez plus euh, parce qu'il faut un code hein, il, faut re, il faut en fait associer le portable à l'ordinateur, et là on peut me tracer partout où je suis, non pas par les USA mais par les Russes, ça m'intéresse pas je n'ai pas envie d'être tracé ni par les uns, ni par les autres. Je suis un électron libre. Et donc, dans cette dynamique, euh, j'ai pris cette décision. Donc là, voilà, par rapport au sujet de la vidéo du jour. Et puis sinon, bah, dans mon expression, en tant qu'aspi, bah, vous voyez, je prends toute la place et ça part dans tous les sens. Mais pour moi, il y a une arborescence d'une un, intelligence qui est celle... Euh, de vous emmener dans mon univers à l'écoute de l'intuition ou par exemple je n'y connais rien en informatique. Si on me demandait de refaire ce que je viens de faire pour restaurer mon système, je ne saurais pas le faire mais euh, voilà, et de trouver la source du problème de pourquoi j'avais un écran noir qui, qui apparaissait avec un petit point un petit trait blanc qui clignotait Eh bien ça a été avec la dernière mise à jour de Telegram qui nécessite et m'ordonne euh, de mettre un, un code à travers un scan et donc de relier mon téléphone portable à mon, por à mon ordinateur et il en est hors de question donc euh, voilà et donc euh, euh, la vie est pleine de magie, je suis un mage qui agit et je me laisse porter par l'âme agit. Et, euh, et si ça, m ça me fait paraître euh, illuminé, euh, malade mental, euh, handicapé par un certain nombre euh, en fait, euh, d'homo sapiens sapiens limités, hein, dans une ADN bridée, euh, qui ne peuvent concevoir le monde autre qu'à travers la martière et un cerveau euh, qui n'utilise que le mental inférieur, ben, je dirais que ce n'est pas de ma faute en fait, hein, et ce n'est pas de la leur non plus, donc il faut sortir de cette façon de fonctionner et juste accepter... Euh, ben l'amour que l'on peut se porter à soi, l'amour que l'on peut porter aux autres, et puis bah, créer des liens par affinité. Alors j'espère que cette affinité sera là entre toi et moi, et que tu auras apprécié cette petite bombe d'énergie en ce jour, où bah, si tu étais sur Telegram, que tu bien les canaux, les pépites de l'info, euh, comment dirais-je, thérapie de vie, et euh, le troisième qui était le fil de soi, bah écoute, désolé, mais euh, voilà, la vie me conduit de toute façon à lâcher ça, qui me prenait quand même pas mal d'énergie, puis je voyais bien que ça s'essoufflait, il n'y avait pas grand monde, hein. Donc je vais plutôt centrer maintenant ma communication, mon information sur euh, Youtube. Et puis vous avez le fil Communauté, euh, où là en fait, euh, bah, si j'ai vraiment des choses très importantes à vous dire en dehors d'une vidéo, et juste une petite phrase par-ci, par-là, avec un lien sur une vidéo, euh, eh bien, à ce moment-là, vous le trouverez dans la Communauté. À savoir que cet onglet aussi, bah, je vous invite à le visiter, parce que euh, j'ai vraiment la, la, la joie d'avoir cette initiative euh, de créer des codes stellaires qui correspondent à des reprogrammations intracellulaires, donc pour une activation de ton ADN euh, en synergie avec cet outil de ce calendrier spirituel euh, en action depuis 13 000 ans sur la Terre. Euh, quand j'ai dit spirituel, il était 11 minutes 33 secondes euh, sur mon comptage portable, après sur ordinateur, dans la transmission YouTube, souvent je ne sais pas comment ils font, ils rajoutent une minute, je ne sais pas d'où elle sort, mais bon, je ne sais pas. Euh, et donc voilà, donc sur l'anglais communauté, tu peux trouver les costellaires qui sont des reprogrammations intracellulaires pour activer ton ADN de connexion à ta nature galactique. Et donc peut-être en finalité de devenir, euh, comme ils disent, une espie. Mais bon, être une pie dans l'unité de soi euh, en tant que As de l'âme agit, autant rire avec la vie, c'est assez sympa en finalité. Donc merci à toi qui arrives à me suivre dans ma vibration de mon expression. Merci à toi qui a la patience et l'humilité de reconnaître tes propres auto-limitations dans l'intégration des données que je transmets par mon expression. Et, et merci à toi ben, de réceptionner cette énergie, de l'apprécier de voir qu'elle qu t'aide en fait dans l'affirmation de la tienne, et donc voilà, nous voici partis pour des nouvelles vidéos, ça libère du temps, c'est génial, j'aimais bien faire des podcasts sur Telegram, mais en finalité je partais vraiment loin, et euh, pou pouf, pou, l'univers, la synchronisation de tout ce qui est maintenant, aujourd'hui sur la Terre, se place et réajuste mon action et c'est tant mieux et c'est parfait. J'ai pas envie de lutter, de faire la guerre à quoi que ce soit. Je suis ici dans la joie d'exister sur cette planète en ce temps présent de ce 22 mars 2023 euh, qui est en vibration 14 d'un point de vue de la numérologie et donc 14 c'est l'alchimie, c'est c'est la tempérance hein, dans le tarot de Marseille, c'est le 4 de la structure qui suscite à l'unité, qui, qui additionne et génère le 5 du pouvoir masculin, de la liberté, de la quête de sens, de la vérité, euh, du cinquième élément, hein, donc euh, l'éther. Et je suis en cette joie en ce jour de suivre tout cela dans la simplicité, pour moi, de ce qui est ici observé, d'une nouvelle orientation qui va libérer beaucoup de temps. Et c'est très bien parce que j'en ai besoin. Et oui, prochaine vidéo à venir, c'est dans le potager que ça se passe. À tout à l'heure. Bisous les amours.